Bonjour à tous, nous sommes le 8 octobre 2022. On a eu une semaine pas mal terrible sur les marchés parce qu'en octobre, il y a beaucoup, beaucoup d'instabilité qui euh, se déroule habituellement. Euh, je sais que statistiquement parlant, octobre n'est pas le pire des mois, mais euh, quand même dû au fait qu'on se trouve être dans une situation particulière où on a injecté de l'argent massivement là pour soutenir l'économie durant la, la période de COVID qui semble être terminée. En tout cas, c'est la CDC aux États-Unis qui a dit que c'était terminé. Ici au Québec, même si la CAQ a rentré très, très, très fortement, euh, on pense que je pense pas que Legault va remettre des, des mesures, mais en tout cas c'est pas moi qui décide, c'est lui, mais peu importe on est dans une situation euh, en octobre où euh, tout le monde parle de récession, et même euh, euh, M. Legault ici a parlé de récession on, on en parle un peu partout euh, euh, c'est mondial, et une des raisons ben, ça se trouve être les Décision des banques centrales d'augmenter les taux d'intérêt. Et ce que j'aimerais faire euh, dans un premier temps, peut-être euh, faire un petit scan de nouvelles. Ça fait assez longtemps qu'on <rire> n'a on pas fait ça et qu'on ne s'est pas vu. Euh, euh, donc, on va regarder ça, peut-être pour euh, se mettre en contexte. Là. En contexte, excusez, euh, ce qui arrive en ce moment sur la planète parce qu'il faut bien comprendre que les, les, la hausse des taux a un impact direct non seulement sur euh, l'économie le, le, le, le, le, euh, des individus parce que dans le fond, on se trouve à avoir des renouvellements d'hypothèques et avec un, un, une hausse des taux au niveau des prêts personnels, on le voit aussi. Au niveau des hypothèques, là, on, on le voit aussi. Là. Euh, on commence à le voir d'une manière précise euh, des personnes qui renouvellent des hypothèques avec des taux plus plus élevé, ben, euh, disons que ça amène plus de frais, plus de coûts et en plus, ça fragilise euh, les entreprises. Donc, on est dans ce contexte-là et euh, ça fait très, très longtemps, comme je vous avais dit, plusieurs l'avaient vu. Euh, la Banque centrale euh, des États-Unis surtout avait dit que c'était simplement un transitoire, mais c'était complètement faux. Donc, euh, ce qui sort de leur bouche, il euh, faut faire un petit peu attention à croire tout ce qu'ils nous disent euh, et prendre ça avec beaucoup, beaucoup de pincettes. Donc, euh, ce qu'on va faire dans un premier temps, rapidement là je vais scanner les nouvelles parce que dans le fond euh, ce que j'ai posté sur mon site Bourse Technique Gold Bull Market aussi mais surtout Bourse bourse technique, ce qui se passe au niveau de l'économie mondiale, ben, on commence à sentir les, les, les contre-coûts de ce que je vous dis, là, la hausse des taux d'intérêt et aussi l'économie qui ralentit. Et là, la, la Banque centrale d'Angleterre a, a, a cassé, là, a commencé à remettre un QE pour essayer de soutenir euh, ben, le, leur, leur devise, qui est la livre sterling, là, parce que la, la livre sterling est en train de s'écrouler littéralement face au dollar. D'ailleurs, plusieurs de cette situation-là. C'est assez simple à comprendre. Dans le fond, la, la, les taux d'intérêt directeurs de la Banque centrale américaine, la Fed se trouve à être en hausse, donc on se trouve à avoir un dollar qui suit cette tendance-là et le dollar prend beaucoup, beaucoup de, de couleurs, ce qui fait en sorte que tous ceux qui sont obligés d'acheter des, euh, des denrées, peu importe, surtout le pétrole, parce que le, le pétro-dollar existe encore, même si plusieurs dans le monde essaient de le combattre. Là, plusieurs pays dans le monde sont contre cette, euh, cette manière de penser-là qui a été installée en 1973. Là. Euh, donc, euh, tous les pays qui veulent se procurer du pétrole et on parle aussi des matières premières là, doivent se procurer d'abord des dollars des dollars américains et les dollars américains vous savez très bien sont créés euh, d'une manière euh, abusive euh, par les, les États-Unis et, et ils ne se ils ne se préoccupent pas du tout de ce que ça peut avoir comme conséquence mais les, les États-Unis sont rois donc ils créent de la dette et les autres pays achètent la dette pour pouvoir acheter transiger en, en, en dollars américains au niveau mondial et on veut briser ce cycle-là. Donc, on retourne un peu aux nouvelles de ce qui s'est passé, ben, ce qui s'est passé les dernières semaines. J'ai quelques nouvelles à focusser qui sont très, très importantes. Euh, okay, commence à diviser, okay. on, on, on voit que, ben, ça c'est un article que j'ai posté euh, ça fait assez longtemps, là. la Fed commence à se diviser sur le, la hausse des taux, euh, parce que là on voit très très bien, comme je viens de vous expliquer, la hausse des taux signifie aussi euh, une fragilité du marché et, et on commence à le voir, euh, on va aller voir les graphiques à, à la fin de tout ça là. Donc, euh, c'est quelques articles là, qui, que j'avais postés, ça fait quand même un petit bout. Et euh, c'est cette nouvelle-là que je voulais vous parler. L'instabilité du marché amène la Banque centrale d'Angleterre, BOE, à inverser le Q, euh, QT, qui est le QE. Là. La Fed était euh, la prochaine. Donc, euh, ils ont craqué tout simplement en voyant leur devise dégringoler. Euh, je ne sais pas si... Euh, on va les voir rapidement, là. Ben, les devises, je ne sais pas si je l'avais mis. Euh... Oui, c'est ça ici. Euh, c'est la livre Sterling. C'est sur un graphique mensuel. Là. On voit très, très bien ici que la dégringolade... Euh... Bon, on mettra pas les... les, les... On va bon, simplement regarder le graphique. On voit très, très bien que la dégringolade... puis D'ailleurs, toutes les devises, c'est le même phénomène. Là. On se trouve à, à être euh, un tributaire, oh, excusez, de, de la devise américaine. On voit ici que ça, c'est la livre Sterling qui a qui commence à être supportée, euh, la Banque d'Ottawa va supporter euh, sa devise, qui est la livre sterling. Euh, au niveau du Canada aussi, on a une dégringolade qui est peut-être moins importante en rapport au dollar américain. Et on va aller voir le dollar américain, lui, qui prend du galon, du haut fait, tout simplement, parce que les taux d'intérêt, la Banque centrale américaine, euh, monte les taux d'intérêt... Euh, on compare cette situation à ce qui est arrivé en 1961, 1980 avec Paul Volcker, qui avait monté les taux d'intérêt d'une manière euh, folle, mais moi je ne le, le crois pas encore. Euh, tout simplement, ce qui va arriver, ben je pense qu'il va arriver, c'est qu'on va se trouver avec, à être dans une situation où la, les banques centrales n'auront pas le choix de changer de cap. Euh, OK. On avait ça, euh, parce qu'il y a plusieurs nouvelles là, que je vais passer euh, rapidement. Une qui est assez importante, c'est sorti le 7 euh, octobre, c'est-à-dire hier, la Banque euh, du Canada... Euh, annonce, ben, ça se trouve être Tiff Metlem qui, euh, euh, qui se trouve à dire euh, au pauvre peuple, à la plèbe de « Préparez-vous, il va y avoir d'autres hausses d'intérêt parce qu'ils sont nécessaires pour euh, vous aider dans le fond euh, parce que dans le fond, si l'inflation baisse, vous allez en profiter mais dans le fond euh, la décision des banques centrales, vous savez très bien, on en a, on a parlé souvent, euh, euh, fait en sorte que les citoyens euh, qui ont acheté des, des maisons, qui ont acheté, euh, euh, ou qui ont des cartes de crédit, ou qui sont super endettés, comme un peu c'est le cas ici au Canada, on est très très très endettés, et eh bien euh, vont payer directement de cette hausse des taux euh, par différents différents mécanismes. Dans le fond, euh, si on se trouve avoir des taux plus hauts euh, pour les emprunteurs, bien, ça se répercute dans notre panier d'épicerie aussi, parce que les entreprises n'ont pas le choix de monter leur prix pour pallier à cette hausse des taux. Donc, en voulant baisser l'inflation, on se trouve à créer une nouvelle inflation. C'est un cercle vicieux que les banques centrales sont en, sont en, mettent en place là, en, avec la hausse des taux. Donc, en pensant freiner l'inflation, ben moi je pense que c'est la même déclaration que Jérôme Powell avait dit que l'inflation L'inflation était transitoire, il s'est trompé complètement. Et ici, euh, euh, Tim euh, McLean, euh, bon, annonce au Québec, oh, on dit au, Québec oh, au Canadien, « Ah, oh, dans le fond, c'est pour votre bien qu'on va faire ça. » Donc, on commence en, quand même à avoir euh, euh, dû à la hausse des taux, mais aussi c'est l'économie qui est en fort, for, euh, qui ralentit. Là. Bon, on se trouve à avoir... Euh, Déjà les effets euh, qui sont subis, moi je parle ici à Montréal, là. Euh, les ventes de maisons euh, à Montréal ça commence à reculer et j'ai remarqué euh, euh, ici, moi je reste à Trois-Rivières, j'ai remarqué qu'il commence à y avoir pas mal de d'affiches de, de ventes de maisons, euh, peut-être que plusieurs euh, justement non, ne sont pas capables de... de euh, de vivre avec euh, leur euh, prêt hypothécaire euh, ayant peut-être contracté une hypothèque qui était au-dessus de leurs moyens en tout cas on va voir ce qui va arriver et euh, dernier euh, dernier petite nouvelle le dollar fort est un risque pour les bénéfices des entreprises euh, non seulement pour les entreprises locales mais pour les entreprises un peu partout sur la planète comme je vous ai expliqué tout est en, transigé encore aujourd'hui en dollars américains donc euh, les dollars américains euh, le dollar américain est encore roi et euh, avec euh, la montée des taux d'intérêt, on se trouve à, à, à, à faire léviter le dollar américain et les autres devises et les autres, euh, même pays, là, souffrent de cette situation-là. Donc, euh, <coughs> au niveau, euh, ben, rapidement, là, au niveau de l'argent, euh, je ne sais pas si j'avais placé cette nouvelle-là. Là. Euh, on manque euh, d'argent. Il y a une pénurie d'argent. On a de la difficulté à avoir au prix là, euh, du marché, avoir de l'argent. Je parle de l'argent en métal là, pour les investisseurs. Donc euh, ça se trouve être euh, une situation qui est quand même pré préoccupante. On va aller voir les graphiques tout de suite. Euh, C'est. Bon, ça, ça se trouve être le fameux dollar américain. Là. Euh, dans un premier temps, euh, le, comme je vous avais dit, le dollar américain, moi, je pensais pas qu'on irait si haut, mais le dollar américain est directement relié à la hausse des taux. Donc, euh, ici, on a eu une, une casseuse qui fait en sorte que le dollar américain se trouve à, à connaître une course là, effrénée. Et ce que ça fait, tout simplement, comme je vous avais dit, vu que les autres devises sont... En contrepartie du dollar américain, lorsque le dollar américain monte, les autres devises descendent. C'est un peu normal parce que c'est en dollar américain que tout est transigé sur la planète et euh, beaucoup, beaucoup de devises, de pays, donc, euh, lorsqu'on parle de devises, on dit aussi les pays même. Ici, c'était la Banque du Japon, euh, la Banque d'Angleterre qui a cassé, qui a commencé à... à à soutenir sa devise en injectant de la monnaie. C'est un peu partout la même situation. Il y a des situations qui sont pires que d'autres. Le Canada aussi, on est rendu à 72. C'est un creux pas mal important. Donc, on va faire une petite rapidement une revue des marchés. Ensuite, on va aller voir l'économie. Bon, l'économie des... Plus d'indices de, de, économ économiques, la confiance des consommateurs, tout ça. Donc, euh, comme je vous ai dit, euh, on est rendu dans une, dans une situation assez préoccupante. Euh, euh, C'est pas simplement parce qu'on est en octobre. Peut-être que je pourrais enlever, si je peux trouver comment enlever ça. C'est pas sim simplement parce qu'on est en octobre, mais la situation est très, très préoccupante. On a eu un sommet ici euh, en janvier 2022, je vous en avais parlé. Lorsque janvier commence à, à, à être préoccupant, bon, habituellement, le reste de l'année, on subit des contre coup de, de, de ça. Et on avait euh, connu une montée là, époustouflante à partir de l'injection monétaire de la part des banques centrales un peu partout sur la planète euh, en 2020. Et ce qui est préoccupant, ben, on parle d'un crash. Est-ce qu'il qu va y avoir un crash? Euh, je pense que la question n'est pas là. C'est pas à savoir s'il va y avoir un crash. C'est tout simplement de constater qu'on est en marché baissier. Et, et lorsqu'on parle de crash, un mouvement peut être très très violent, mais lorsqu'on regarde que c'est ce qui s'est passé, en tout cas, sur le Standard Poor's en 2020, là. Euh, on voit que c'est deux petites corrections-là, là, deux bars, là qui sont arrivés d'une manière assez soudaine, mais on a connu euh, pire là, les derniers temps, la dernière, les derniers mois. Là. Fait que dans le fond, on regarde ce qui est arrivé ici, le gouvernement est intervenu, les gouvernements sont intervenus un peu partout sur la planète à cause de cette petite correction-là, peut-être sur... Euh, Regardez le Dow Jones, c'était comme ça, ce mouvement-là. Le Nasdaq, c'était un micro-mouvement. Depuis, on est vraiment <rire> un mouvement un mouvement qui est peut-être un peu plus lent, mais ma malgré tout, euh, ici, là, si on regarde une correction, euh, mettons à partir d'avril 2022 jusqu'à euh, juin, on s'est repris, là, mais juin, là, euh, on avait eu une correction de 3000 points sur le Nasdaq. Donc, là, ça continue. Là. Regardez, il n'y a rien qui nous dit qu'on va avoir un revirement à court terme. Je ne le sais pas, mais dans le fond, les banques centrales continuent à insister qu'il faut absolument maintenir les taux d'intérêt élevés pour contrer l'inflation. Donc, on est dans cette situation-là. C'est au niveau de tous les indices, comme je vous ai dit. Et on commence à avoir quand même, un. un c'est peut-être ici, sur la bourse de bon, Vancouver où on a beaucoup, beaucoup de matières premières, mais là aussi, on a une correction. Donc, ça signifie qu'il commence à avoir un petit, un petit, euh, une petite correction là, au niveau des matières premières. Bon, on va aller le voir tout à l'heure. Euh, au niveau du, euh, de l'or, hein, rapidement. Euh, l'or, ben, c'est la situation actuelle. Je vais mettre le graphique comme ça ici. Situation actuelle, euh, oui, on corrige. Mais euh, euh, vu que l'or avait connu un mouvement assez élevé ici, on n'est pas encore en panique. Euh, mais tout peut arriver. Là. On va suivre ça. On va voir... Euh, OK, ça, je vais fermer ça. On va suivre ça, mais on n'est pas en mouvement panique. Même, on a peut-être un petit revirement au niveau de l'argent. Euh, C'est la même chose, mais on va voir. C'est pour moi qui décide, ce sont les marchés. Euh, donc, on se trouve à avoir ici un, un semblant de petit revirement. On va voir ce qui va arriver si les, euh, les investisseurs vont décider d'embarquer dans des valeurs refuges Et il y a le pétrole qui avait connu une dégringolade importante qui, lui, s'est repris cette semaine. Euh, d'une manière assez importante quand même. Est-ce qu'il va y avoir un revir... une poursuite de la hausse? On va voir. C'est à suivre. Euh, là, je voulais peut-être terminer avec ça, là, parce que dans le fond, on n'ira pas... Euh, ben, aller dans l'économie. Ensuite, j'irai voir les matières premières. Euh... Ça, ça se trouve... Je à... pense... Euh, si je peux trouver personnel revenu. Euh, permis... C'est la, la confiance des consommateurs que je voulais trouver. J'aurais dû me préparer plus. Euh, consommation, euh, est-ce que je vais le trouver? Non, pas, je ne trouve pas. J'aurais dû prendre un... On, re, on reviendra là-dessus, là, pour... Euh, euh, constater ça, mais je vais aller voir les produits de base là, qui se trouvent à eux aussi, euh, en tout cas quelques-uns connaissent euh, en ce moment une correction. Là. On se trouve à avoir euh, le cuivre, le cuivre qui continue là, une correction, on peut avoir un revirement, donc euh, le palladium c'est peut-être moins industriel, le nickel, le nickel qui avait connu une poussée, euh, ben là on est en petite correction, euh, l'acier, l'acier c'est très très important au niveau de... de au niveau de la construction, tout ça, on, on a une correction. Euh, le zinc, euh, c'est la même chose. Euh, on est en correction un peu partout. Euh, le bois d'œuvre le bois d'œuvre le, le excusez, connaît une correction très, très importante après avoir connu des sommets, mais on on se rétablit pas du tout, il là. n'y là, a rien qui nous dit que le bois d'oeuvre va changer, et tout simplement, ça c'est dû au fait, à la construction, là. La, la construction qui est en baisse un peu partout, là. dans le fond, on a connu des hausses, mais là on est en baisse, euh, et le, des baisses assez importantes au niveau de la construction, donc euh, ce que je vais faire, tout simplement, je vais essayer d'aller trouver... Euh, les indicateurs économiques, puis on va terminer avec ça, euh, des États-Unis. On pourrait aller voir un peu partout sur euh, le, le, le, la planète, euh, le Canada, tout ça, mais je choisis les États-Unis parce qu'on est à la solde des décisions euh, des États-Unis et je voudrais tout simplement vous montrer la confiance, euh, ben, on va commencer par la confiance des entreprises qui est... En correction ici, c'est sûr, c'est max, là. On, on est en train de corriger. Les entreprises ont moins confiance en l'avenir et on le voit un peu partout dans les médias euh, traditionnels. C'est ce qui transparaît. Et la confiance des consommateurs euh, euh, industriels, euh, main dœuvre santé, argent, gouvernement, consommateurs. Donc c'est ici. Euh, on, la confiance des consommateurs. Et ça, c'est assez important. Euh, on va aller le voir dans le max, là. on a connu une dégringolade très, très importante. Là, on a une petite correction, mais euh, ce que je veux vous faire réaliser, comme moi-même j'ai réalisé, c'est qu'on se trouve avoir un, un, un sentiment là, très, très négatif dans l'air. Et surtout parce que octobre euh, a été souvent euh, le spectacle de grands crashs, euh, c'est pas euh, nécessairement un mauvais mois octobre habituellement mais là dans le contexte actuel où on voit que qu'il y a beaucoup beaucoup de précarité sur euh, euh, sur les marchés les marchés là on a peur et la peur engendre la peur et eh bien là on se trouve à être euh, à ça. les consommateurs euh, sont en grande crainte euh, ben dû au fait c'est sûr de la montée des taux mais plus que ça. C'est la montée des taux, mais la récession aussi, euh, euh, euh, parce qu'on voit ce qui se passe. Il n'y a pas quand même de beaucoup de pertes d'emploi aux États-Unis. Ça va très, très bien, l'emploi, mais c'est la montée des taux d'intérêt qui, qui, qui influence euh, les, la décision des entreprises de poursuivre leur production. Et c'est ce qui se passe aussi en Europe. Mm. Il y a ceux qui m'écoutent de, de, de l'Europe, peu importe où, de la France, de la Suisse, euh, euh, de, de, de, de la... En tout peu importe, l'Allemagne. Euh, <rire> Euh, euh, on se trouve à avoir une précarité là aussi du au fait de la guerre en Ukraine où on a mis des sanctions et euh, on dit qu'on va avoir un hiver assez terrible, vous mettrez en commentaire ce que vous en pensez mais euh, c'est sûr, on est dans une situation mondiale qui est assez préoccupante et euh, c'est ce qu'il faut réaliser. Je ne suis pas là pour vous faire peur tout simplement ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo puis je voulais tout simplement euh, qu'on Comprennent ensemble le pouls de l'économie et euh, les banques centrales. En tout cas, on a vu Tiff McLean ici au Canada qui veut poursuivre la montée des taux pour euh, soi-disant nous aider. Et Jérôme Powell lui aussi n'a pas changé de, de sa vision des choses. Donc, euh, euh, ça va être assez dur cet hiver. On va voir si à un certain moment donné, la Banque centrale aux États-Unis va casser de la même manière que la Banque d'Angleterre a cassé et a remis le, le, le mécanisme là, de soutien euh, en injectant de l'argent dans le système. Donc, euh, ça va être à suivre. Euh, aujourd'hui, ben, c'est à peu près ce que je voulais vous dire. Euh, c'est une situation qui est préoccupante au niveau euh, des bourses, euh, mais c'est au niveau de l'économie aussi parce que tout est interrelié. Surtout, euh, plus que jamais aujourd'hui, avec l'information qui est diffusée, on regarde les bourses, tout le monde a peur, ça engendre la peur, on consomme moins, on... On, on, on se trouve à être euh, économe, donc on fait en sorte qu'on ralentit par nos, euh, nos décisions là, euh, de consommation. On voulait changer de voiture, on voulait, euh, je ne sais pas moi, euh, <coughs> acheter... Euh, euh, un, un produit, un produit de luxe, un produit euh, euh, peut-être usuel, c'est moins vrai, parce que dans le fond, on n'a pas le choix de se nourrir, mais on voulait acheter euh, des produits, euh, on voulait acheter un quatrou, roues, on voulait acheter peu importe quoi, euh, euh, on, on faire un voyage, on dit on va ralentir un peu, mais il y a beaucoup de personnes qui ont de l'argent quand même, il y a beaucoup de personnes qui ont décidé de mettre le frein, là, parce que euh, ils voient ce qui se passe sur des marchés et la crainte engendre la crainte. Donc, euh, c'était mon analyse d'aujourd'hui, qu'on va essayer de faire des vidéos plus, euh, euh, plus euh, <rire> fréquemment. Là. Donc, euh, on se revoit très, très bientôt pour de nouvelles vidéos.